Bonjour à toutes et à tous, à nouveau Guillaume Maurice pour L214. Alors pour ceux qui ne connaissent pas L214, c'est une association qui nous montre la réalité de comment ça se passe, donc a priori pas super bien, pour les animaux dans les élevages et dans les abattoirs. Donc il y a quelques mois, on vous avait montré des images de l'abattoir de cochon de Houdan. C'est un abattoir qui se situe dans les Yvelines. Euh, on y voyait euh, notamment des employés s'acharner sur les animaux à coups de, voilà, coup de pied, euh, d'aiguillons électriques pour les faire avancer. Et l'association avait aussi voulu vous montrer comment les cochons sont gazés dans un puits de CO2. Et pour ça, ils avaient placé une petite caméra, mais pas de bol. La caméra s'était décrochée et les militants de L214, quand ils sont venus la récupérer, ils se sont fait tout simplement choper par la gendarmerie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, les images ont quand même pu être récupérées. Et vous allez maintenant mieux comprendre pourquoi L214 tenait absolument à vous montrer ceci. Voilà, donc réaction de fuite, sursaut, convulsion, souffrance respiratoire, asphyxie. Bon, faut pas être chercheur au CNRS pour constater que c'est une méthode qui est pas vraiment une partie de plaisir pour les animaux. En gros, si vous voulez, ils ont l'impression de se noyer en même temps, ça les brûle à l'intérieur. C'est pas, pas cool. Hein. On pourrait dire c'est pas cool. Et comme si ça suffisait pas, à Oudan, la machine est particulièrement mal foutue. En fait, quand les cochons descendent dans le puits de dioxyde de carbone, ils sont arrêtés à mi-chemin où la concentration en gaz, du coup, n'est pas encore assez forte pour entraîner une perte de conscience rapide. Donc, ce qui prolonge encore plus un petit peu leur agonie. Alors les services vétérinaires, eux, lors d'un contrôle en avril 2016, ils avaient visiblement rien entendu. Dans leur rapport d'inspection, ils ont constaté, je cite le rapport, « aucune vocalisation ». Rien du tout. Hein. Donc de deux choses l'une, soit on attend que les services vétérinaires retirent leur boule soit tous ensemble, on signe la pétition pour demander aux autorités d'interdire cette pratique. Donc, amis consommateurs de viande, vous êtes désormais bien informés en vous souhaitant bien évidemment un bon appétit.